Pour créer un trajet sur Google Earth, en fait, on utilise l'icône trajet qui nous ouvre cette fenêtre. Alors, on va tout d'abord attribuer un nom à notre trajet. Ici, on va l'appeler trajet 1. Et ensuite, c'est très simple, on va sur la carte et on dispose d'un curseur un peu particulier. Et à chaque clic à gauche, on va pouvoir placer des points qui vont être reliés entre eux par le trajet. Par exemple, ici, on peut tracer le trajet maritime entre Londres et euh, Marseille. Donc ensuite, dans euh, les éléments de propriété, on peut euh, préciser la description. Euh, comme vous pouvez le voir, on peut aussi également attribuer euh, une couleur différente euh, à notre trajet, ce qui peut être intéressant quand on a plusieurs trajets, euh, et le rendre plus visible en élargissant le, le trajet. A tout moment, et si on veut changer ses propriétés, il suffit de faire un clic droit sur euh, le trajet et on retrouve le menu contextuel.